Envie de si vous voulez être certain de ne pas apparaître euh, sur euh, des réseaux sociaux et eh bien il faut simplement couper votre caméra aussi euh, de façon à ne pas y être voilà ceci étant dit euh, bah, je vous souhaite la bienvenue merci d'être euh, d'être avec nous ce soir on a développé enfin on a décidé avec l'instant z d'essayer de revenir euh, régulièrement euh, sous la forme de webinaire parce que probablement que les gens se sont un petit peu habitués à ça, mais finalement c'est des, des beaux espaces de partage euh, donc avec différents sujets, et on va alterner un petit peu, une, une fois sur deux on est avec des sujets qu'on qu maîtrise bien, qui font partie des formations d'accompagnement qu'on donne, et puis une semaine sur deux, eh bien, on est plus dans des formes exploratoires, c'est-à-dire à essayer de traiter des sujets qu'on a pas nécessairement l'habitude d'aborder, qu'on n'a pas le temps d'aborder dans nos formations. Et puis, c'est le cas euh, ce soir pour parler des systèmes de rémunération en gouvernance partagée. Donc, c'est un sujet qui pose beaucoup de questions à beaucoup de personnes. C'est un sujet sur lequel on n'a pas de réponse absolue, on n'a pas, enfin pas de réponse tout court, mais on va ouvrir un certain nombre de portes, des portes qui alimentent nos propres réflexions, des portes qui nous permettent de d'interagir de, de, aussi avec les gens qu'on peut accompagner sur qu'est-ce qu'ils pourraient faire mais je ne vous cache pas qu'on n'a pas une énorme expérience et euh, bah pour être avec nous pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Despons Mathieu Despons c'est quelqu'un que je connais depuis un bon petit moment on s'est croisé notamment autour du projet du revenu de base, il y a plusieurs années quand on a commencé à, à parler de cette idée et de l'amener en votation en Suisse. Mmh. Qui s EcoDev. Si je veux résumer, mais tout nous en diras plus, Mathieu, tout à l'heure, eh les salariés choisissent eux-mêmes leur rémunération. On va essayer d'en savoir un petit peu plus euh, avec lui euh, en fin de discussion. et Je vais commencer d'abord par dresser une sorte de... de de cartes, de ce qu'implique un système de rémunération en gouvernance partagée. Euh, voilà, je, la structure un petit peu, euh, on a prévu environ 45 minutes où je vais vous présenter des choses, où Mathieu va nous présenter des choses, et puis à l'issue de ces 45 minutes, eh bien on va encore prendre du temps, euh, entre 15 et 45 minutes également, pour échanger avec vous pour répondre plus spécifiquement à vos questions ou pour partager vos expériences, parce que peut-être que vous-même, de votre côté, vous êtes en train d'expérimenter de, des choses et ça aura une plus-value d'ouvrir cet espace pour ça, si vous le souhaitez. Sans plus attendre, eh bien, je vais me lancer avec un premier, un premier élément que je voudrais vous partager. Mon premier concept, moi, qui m'a beaucoup touché quand je l'ai découvert, c'est celui de la motivation et de faire la différence entre ce qu'on appelle la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Quel est le rapport avec le salaire eh bien, ou la rémunération eh bien, on, va le, on va le découvrir très rapidement. Tout d'abord, si quelqu'un est motivé intrinsèquement, eh bien, ça va être quelqu'un comme c'est écrit ici, qui va essentiellement apprécier son activité professionnelle. Et en appréciant son activité professionnelle, ça va l'amener à un certain nombre de choses, ça va l'amener à développer ses compétences, à chercher des formes de perfection, à chercher à s'améliorer continuellement, ça va l'amener aussi à se faire dynamiser en se comparant peut-être à d'autres personnes, c'est ce que j'appelle l'émulation c'est un terme que je préfère à la compétition parce que moi j'ai ce petit côté de moi qui aime bien être accompagné par quelqu'un qui me donne envie un petit peu d'avancer, d'aller plus loin, de dépasser des limites, mais en même temps sans me sentir nécessairement dans la compétition. Et un exemple que je donne souvent pour faire la différence entre les deux, c'est la, la course. Si vous faites un 100 mètres ou bien si vous faites un, une course quelconque, eh bien l'émulation, vous êtes en train de courir avec quelqu'un, ça vous dynamise, ça vous donne envie d'être devant mais si à un moment donné, il s'encouble, qu'il tombe au sol, eh bien dans l'émulation, vous allez vous arrêter, vous allez vous assurer qu'il va bien, vous allez l'aider à se relever et vous allez peut-être remettre cette course à plus tard. Alors que dans la compétition, déjà, si ce n'est pas vous qui lui avez tendu un croche-pâte pour qu'il se casse la figure, eh bien vous allez profiter de cette occasion pour vraiment finir premier. Euh et dans cette même démarche, eh bien voilà, euh, si je suis intrinsèquement, intrinsèquement motivé par euh, mon job, eh bien, je vais soutenir les autres membres de mon organisation, un petit peu dans ce même esprit, et puis je vais m'engager euh, à tisser des liens sociaux. Ça a l'air super, ça. <rire> et qu'est-ce que c'est que la motivation extrinsèque Extrinsèque, ça veut dire qu'il vient de l'extérieur. Ça veut dire que techniquement, je n'aime pas particulièrement mon activité professionnelle. Je ne peux, je peux pas tirer des bénéfices tangibles de l'énergie que je mets là-dedans. Et si j'ai des bénéfices de cette activité, eh c'est des choses qui sont extérieures. Je vais accorder beaucoup d'importance à ce qui est récompense externe. Et je vais surtout me focaliser sur ces éléments externes. Par rapport à l'activité elle-même, eh pourquoi est-ce que je ne intéresse pas Elle peut être trop simple, ça peut être... Elle est trop compliquée parce que je débute dans cette activité et je vais facilement me décourager si je n'obtiens pas des, des résultats. Une, il y a une petite histoire que j'aime beaucoup sur, sur cette motivation que j'avais découvert euh, quand j'ai découvert un petit peu ce principe qui vient d'un livre qui s'appelle euh, la gamification. La gamification, c'est l'étude euh, des, des mécanismes de jeux vidéo pour essayer de les appliquer dans la vie réelle. Et les jeux vidéo jouent beaucoup avec ça parce qu'il y a beaucoup de motivation intrinsèque, c'est-à-dire j'ai du plaisir à jouer et à découvrir un certain nombre de choses, mais aussi beaucoup de motivation extrinsèque avec des scores, avec des récompenses et des choses comme ça. Et un exemple qui était donné dans ce livre, ça parlait d'un psychologue qui était régulièrement dérangé par des enfants qui jouaient euh, en bas de chez lui au football. Et plutôt que d'essayer d'aller les engueuler pour leur demander de jouer ailleurs, il a choisi une autre option. Il a décidé de jouer sur cette motivation. Donc, ces enfants, ils avaient une motivation intrinsèque à jouer au football. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé vers eux et il a dit, les enfants, j'adore quand vous venez jouer au football sous mes fenêtres. Donc, dorénavant, chaque fois que vous viendrez, je vous donnerai un dollar. Et il a commencé pendant un temps à leur donner un dollar à chaque fois qu'ils venaient. Et puis, le temps passant, mais il a commencé à prétexter qu'il pouvait leur donner moins. Euh, pour de multiples raisons voilà, j'ai plus d'argent, j'ai pas de monnaie sur moi etc. donc il a commencé à leur donner 50 cents euh, 20 cents 10 cents et puis un jour il est arrivé à un montant suffisamment bas, imaginons 5 cents pour que les enfants se retournent vers lui en lui disant si tu crois qu'on va jouer au football pour seulement 5 cents tu peux te brosser et donc ils sont allés jouer ailleurs et je trouve que c'est vraiment une, un très bel exemple de comment est-ce qu'on peut retourner une motivation qui est intrinsèque en une motivation extrinsèque, en jouant justement avec cet apport financier. Et c'est là qu'intervient qu cette notion de salaire, c'est là qu'interviennent un certain nombre de ces concepts, que peuvent être les primes aussi, qui doivent nous amener à considérer euh, dans l'engagement des gens, de nos équipes, de nos organisations, eh bien comment est-ce qu'on peut les... Euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça idéalement et en tout cas c'est ma vision dans une organisation en gouvernance partagée il faut que l'essentiel de la motivation elle soit intrinsèque si vous avez une motivation extrinsèque eh bien ce sera difficile de développer les qualités, les compétences et les valeurs qui sont nécessaires à la bonne pratique de la gouvernance partagée dans les, dans les éléments de récompense extrinsèques, ben, il, il y a le salaire euh, dont on vient de parler, mais il y a tout un certain nombre de choses euh, supplémentaires qu'on peut retrouver dans les organisations traditionnelles. Il y a le pouvoir, euh, c'est-à-dire qu'on va confier de l'autorité de la responsabilité, il y a la progression dans la hiérarchie, il y a les bonus, les primes, et puis il y a aussi tous ces éléments de score, d'évaluation de fin d'année, voire de statut, hein, l'employé du moi, etc. C'est tous des éléments de motivation euh, extrinsèque. Et pourquoi ça existe, ces éléments-là Bien, Ça existe parce que qu'on a une culture de société qui nous appelle à penser que c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Et... On a un certain nombre de croyances qui sont associées à ça, qui sont peut-être assez difficiles à déboulonner. Euh, et moi, j'ai été très heureux de découvrir un autre bouquin qui s'appelle Les entreprises humanistes, qui est écrit par un, euh, un philosophe, je crois, qui s'appelle euh, euh, Jacques Lecomte. Et dans ce livre, eh bien, il prouve que la collaboration, elle est les plus efficiente que la compétition. Et quand je dis qu'il prouve, c'est que c'est un des intérêts de ce livre, c'est qu'il ne s'attaque pas à des cas précis pour montrer que dans telle et telle situation, une société a bien réussi. Il va s'appuyer sur des, des recherches scientifiques, des recherches scientifiques qui euh, ratissent très large hein, avec plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'organisations pour essayer de mesurer les mécanismes qui sont en place en termes de collaboration ou en termes de, de compétition interne hein, surtout un des messages qui, qui sort de ça c'est euh, que quand par exemple on a une récompense à la prime et eh bien le message sous-jacent qu'on passe aux gens c'est euh, on pense que vous êtes surtout motivé par l'argent et puis euh, si on adresse alors du coup euh, ce ce sur quoi il rebondit par rapport à ce message, c'est se dire « bon, ben alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un minimum d'argent aux gens pour euh, être sûr qu'ils sont là pour la bonne raison. » Mais ça aussi, c'est un mécanisme qui, qui a l'air de ne pas fonctionner, en tout cas d'après les conclusions de ces différentes études. Euh, et ce qu'il faut quand même, c'est un bon salaire de base qui adresse un message euh, aux gens, c'est « nous estimons que vous êtes performants et digne de confiance. » Et du coup, les mythes qui sont déconstruits dans cet ouvrage, liés justement au salaire ou aux primes, eh c'est que ce sont ces trois-là, d'une part, l'argument de justice. Ça nous paraît légitime qu'un salarié soit récompensé en fonction de sa performance. Sauf que dans la réalité, ce qui ressort des différentes études qui ont été faites avec des sondages, notamment auprès des employés, c'est que souvent, les, les critères qui sont utilisés, eh bien, ils sont plutôt arbitraires. Et ça donne plutôt un sentiment d'injustice. On s'imagine aussi que la productivité euh, peut être augmentée. C'est-à-dire que le fait d'avoir une rémunération plus élevée si je travaille plus, eh bien, ça, va me pousser, ça va me pousser dans le boulot. Et ce que ça a plutôt tendance à révéler, c'est que pour augmenter cette productivité, ça va se faire au détriment d'une forme de qualité et puis le dernier c'est l'argument de la sélection c'est de se dire, ben voilà, si on a un système qui est basé sur la récompense pour les meilleurs, pour les productifs on va attirer vers nous les gens qui sont les plus productifs et qui vont bénéficier de ce système et dans la réalité eh bien, on se rend compte que ça va plutôt attirer les gens qui sont en de gains et qui finalement ne sont pas nécessairement concernés par l'organisation ou par le travail ou le sens que peut avoir l'organisation dans la société voilà donc si vous avez encore besoin d'être convaincu que de travailler dans un modèle collaboratif et eh bien euh, c'est plus intéressant que dans un modèle compétitif, n'hésitez pas à lire ce livre, il est très inspirant et moi ça me fait euh, euh, ça me fait ça me fait penser souvent à un exemple que euh, dont j'avais entendu parler euh, près de chez moi. Il y avait une grande société d'assurance à l'époque où j'habitais en Valais, où la prime pour le meilleur vendeur en assurance, c'était un voyage dans l'espace. Mettre... Un voyage dans l'espace, je ne sais pas combien ça coûte, mais j'imagine que c'est des montants faramineux. Et de tous ces vendeurs en assurance en compétition les uns avec les autres pour espérer être celui qui allait gagner ce prix, cette prime-là, eh j'avais de la peine à imaginer que ça puisse donner une ambiance de travail qui soit constructive, qui soit intéressante, euh, et que ça donne des résultats qui soient positifs. Ce livre vient prouver, euh, effectivement, que ce n'est pas nécessairement le cas. Voilà. Alors, je vais faire un lien avec encore un troisième livre, vous aurez de la lecture, celui-là, peut-être que pas mal de gens qui sont dans la gouvernance partagée le, le, le connaissent, c'est « Reinventing Organization », un livre qui a fait beaucoup parler de lui, hein, de Frédéric Laloux, euh, où il va explorer en fait, un certain nombre d'organisations qu'il appelle des organisations opales. Euh, ces organisations opales… Elles ne fonctionnent pas nécessairement toutes en gouvernance partagée, mais elles sont toutes dans un domaine exploratoire qui est à peu près identique, c'est-à-dire chercher un modèle d'organisation où il y a moins de, euh, de, de dysfonctionnement associé au pouvoir, associé à l'autorité, euh, où il y a plus de responsabilités individuelles distribuées entre chacun, et où surtout on va essayer de mettre le focus sur définir une raison d'être, aller ensemble vers un but commun en permettant à chacun individuellement de se réaliser dans ses tâches et dans son travail et dans ce livre eh bien, il y a un certain nombre d'éléments euh, qui euh, parlent justement de salaire et ce qu'on retrouve comme caractéristique de façon assez uniforme c'est euh, une notion de salaire de base euh, fixé collectivement alors bien sûr ça on va, on va se rendre compte très vite que à un moment donné si on veut faire de la gouvernance partagée ou avoir un système d'autorité distribuée eh bien on ne va pas pouvoir confier la seule responsabilité du salaire à une personne et qu'on va devoir tomber dans quelque chose de plus collectif la notion de prime est absente euh, et surtout si elle sera plutôt remplacée en fait, par un partage égalitaire du profit, c'est-à-dire l'idée de se dire, ben voilà, si on a bien réussi, ce n'est pas le travail d'une seule personne, c'est le travail d'une équipe. Et donc, du coup, c'est toute l'équipe qui mérite d'être récompensée et pas seulement la personne qui a signé le contrat ou la personne qui a été sur le terrain. Et d'une autre façon générale, on tombe dans des structures qui ont peu d'écart de salaire, donc entre top manager, alors il n'y a plus nécessairement de top manager, mais dans certaines organisations opales, il y a encore des gens qui ont des postes dits de direction entre ces gens-là et puis euh, les gens qui sont dans les petites tâches euh, opérationnelles, voire des tâches d'entretien, eh bien on va avoir des écarts de salaire qui ne sont pas très élevés, qui sont même en dessous de ce qu'on a essayé de faire passer en Suisse le 1-10 euh, la, la plupart du temps c'est inférieur à ça donc, ça, c'est, euh, disons, un cadre général. Euh, si vous êtes dans une organisation et que vous vous questionnez sur comment est-ce qu'on pourrait euh, re-questionner le système euh, salarial, le système de rémunération, eh bien partez du principe que c'est un petit peu les prérequis. Vous devez être, pr être prêt à faire quelque chose de collectif. Vous devez être prêt à laisser tomber les systèmes de primes euh, et les systèmes de bonus. Et puis, vous devez être prêt à équilibrer les salaires sans nécessairement tomber non plus dans une notion d'égalité. L'égalité, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est demandé par, euh, par les gens. Et je vous donne pour ça un exemple. J'avais discuté avec la, la directrice d'une école de business euh, à Lausanne. Et elle avait, à un moment donné, en tant que directrice, elle en avait eu marre un petit peu de, de, de tenir cette position. Elle avait fait basculer son organisation en gouvernance partagée. Pour autant, ils n'avaient pas reconsidéré les salaires. Elle avait un salaire supérieur. Alors, là encore, on n'était pas dans une très grande différence. Elle avait un salaire qui était deux à trois fois plus élevé que celui de ses collaborateurs. Et d'emblée, en passant de gouvernance partagée, elle avait dit, ben, si vous voulez proposer un autre, une autre rémunération, un autre système, eh bien, euh, les mécanismes de la gouvernance partagée sont, sont là, sont à votre disposition. Vous pouvez venir re-questionner euh, ces éléments-là. Et quand je les croisais, ça faisait deux ans qu'ils avaient fait ce changement et personne, jusqu'à ce moment-là, n'était venu questionner ce salaire. Parce qu'elle gardait quand même des responsabilités qui étaient plus élevées par rapport aux différents rôles dans lesquels elles mettaient de l'énergie, parce qu'elle mettait plus de temps, plus d'énergie, les gens le sentaient et n'avaient pas du coup besoin d'essayer d'obtenir une forme d'égalité salariale. Donc, je pense que c'est naturel pour nous de reconnaître que certains s'engagent plus, méritent plus, ont plus de compétences, mais dans des différences qui sont quelque chose d'acceptable humainement. Donc voilà, en gouvernance partagée, pour faire le, le lien avec un petit peu le, le, le domaine d'activité de, de l'instant Z, eh bien, il n'y a pas de solution toute faite. Euh, il n'y a pas un modèle de rémunération euh, qui existe, euh, qui serait, euh, dont on pourrait se saisir immédiatement. Mais par contre, il y a des outils qui permettent de décider ensemble. Et donc, décider ensemble, ça veut dire... Comment est-ce qu'on va créer Comment est-ce qu'on va valider un système de rémunération collectif qui répond un petit peu à ces critères Et puis surtout, comment est-ce qu'on va euh, permettre de le re-questionner euh, Parce qu'il est possible que dans notre tentative de poser quelque chose qui nous semble juste, eh bien on se retrouve à avoir commis un certain nombre d'erreurs, des erreurs qui nous seront retournées par la réalité au à mesure qu'on le met en pratique on se rend compte les gens qui sont qui vivent ce système se rendent compte qu'il y a des choses qui les dérangent ils peuvent être euh, ils peuvent être euh, euh, j'allais dire agressés mais blessés dans leurs valeurs de justice d'équité de, de reconnaissance etc et puis vont peut-être avoir envie de proposer des modifications donc c'est important qu'ils sachent sur la base de quoi ils peuvent provoquer proposer des modifications et puis comment, comment le faire. Euh, par rapport au titre ici, ben, c'est vrai que c'est quand même un élément qui est fondamental, cette histoire de, de salaire, d'argent. Ça reste dans pas mal d'organisations un instrument de, de pouvoir. Euh, C'est-à-dire que j'ai beau confier la responsabilité de l'autonomie, etc., si ça reste le rôle d'une personne de définir les salaires et de, de les distribuer de surtout d'attribuer des augmentations et des choses comme ça dans l'ensemble ça, ça me laisse, ça me laisse un, un sacré pouvoir et les gens consciemment ou inconsciemment ils vont le, ils vont le ressentir euh, j'ai eu aussi ça dans des, dans des groupes associatifs c'est une problématique qu'on rencontre assez régulièrement, des associations qui mélangent des salariés et des non salariés et parfois les non salariés euh, notamment dans certaines associations c'est le comité c'est lui qui décide des salaires euh, sans pour autant lui-même être rémunéré donc on se retrouve à avoir des gens rémunérés, des gens pour qui c'est un métier, une façon de gagner leur vie qui doivent se sentir à part égale avec les personnes non rémunérées qui décident de les rémunérer et ça, ça peut générer des grosses tensions euh, entre ceux qui font et ceux qui payent. Et j'ai rarement observé des échanges ou une attitude qui soit vraiment euh, dénudée de toute tension dans ce genre de situation. Donc, ça me semble assez important de pouvoir tomber sur des processus collectifs de rémunération, ou au cas des processus clairs où ce genre de jeu de pouvoir ne peuvent pas euh, avoir lieu. Alors, on va explorer quelques, quelques exemples, euh, quelques façons de faire euh, qui sont pour une partie en tout cas issues du livre Reinventing Organization. Et puis ensuite, on va échanger un petit peu avec Mathieu Despons euh, qui est avec nous pour qu'il nous partage non seulement bah, comment ça fonctionne chez EcoDev, mais surtout comment est-ce qu'il le vit, euh, lui, de l'intérieur. Et ça sera probablement... Euh, un apport parce qu'on a beau découvrir des modèles à travers nos lectures on ne sait pas nécessairement comment ça peut être au quotidien et là ça sera l'occasion de, de le faire Alors, dans les exemples qui sont tirés de Reinventing Organization on a l'exemple de WL-Gore c'est ceux qui fabriquent le, le Gore-Tex où eux ils ont choisi un algorithme donc ils ont développé un modèle mathématique chaque collègue, chaque personne note les collègues avec qui il a travaillé sur essentiellement ici deux axes. La contribution de la personne, est-ce qu'elle a beaucoup contribué, est-ce qu'elle a peu contribué, et puis la capacité de la personne à m'évaluer moins. C'est-à-dire si c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé, je vais, lui donner une, je vais dire que son évaluation elle vaut beaucoup et puis si c'est quelqu'un avec qui j'ai peu travaillé, eh bien, je vais mettre que son évaluation elle est, euh, elle est moins performante. Ensuite, voilà, tout se passe dans un algorithme, dans un calcul qui va établir une échelle. Donc ça, ce côté euh, rationnel, transparent, puisque l'algorithme est bien défini, mais ça peut donner un côté un petit peu euh, déconnecté de la réalité, surtout si on développe une certaine méfiance face aux ordinateurs et à ce genre de choses. Chez AES, euh, ils font appel à la responsabilité individuelle euh, et ici, chacun fixe son salaire euh, lui-même par sollicitation d'avis. Donc, ça permet de reparler un petit peu de ce, de ce processus de sollicitation d'avis euh, qui est pas mal mis en avant dans le bouquin « Reinventing Organization » et qui, ici si, est appliqué euh, à l'univers salarial, c'est de se dire « Voilà, chacun a le droit de fixer lui-même le montant, mais il doit aller questionner les gens qui sont concernés, donc a priori les gens avec qui il a travaillé, euh, pour savoir ce qu'ils en pensent. Ces gens-là vont dire ben, qu'ils pensent que c'est peut-être trop élevé, ils vont peut-être dire que c'est trop bas, que par rapport au travail qui a été fourni, mériterait une petite, une petite augmentation ou quelque chose comme ça. Mais au final, dans le processus de sollicitation d'avis, eh je peux prendre ma décision personnellement, en mon âme et conscience, à partir du moment où j'ai simplement pris le temps d'écouter les autres. Donc, ici, ce n'est pas défini, en tout cas dans la façon dont ils en parlaient dans le bouquin, et ce n'est pas défini qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un passe par-dessus les avis pour suivre son avis à lui et comment sont traitées les éventuelles tensions que ça peut générer. C'est peut-être un modèle qui est assez proche de celui des Codev. Euh, Mathieu, tu nous en diras un petit peu plus, euh, si, savoir s'il y a peut-être des mécanismes. Autour de ça, tout à l'heure. Et puis, euh, un dernier exemple qui est issu de, de ce, ce livre, pour montrer qu'en fait, il y a plein de façons de faire. Hein. C'est est surtout ça qui est, qui est intéressant. C'est euh, ici, chacun fixe son salaire avec une lettre de justification et puis des commentaires de ses collègues. Donc là, on retrouve un petit peu le processus d'avis, même si ce n'est pas nécessairement des avis, mais c'est voilà, je, je, je demande ça et regardez, j'ai des des recommandations de mes collègues qui disent qu'effectivement, j'ai bien travaillé, je, je, je mérite quelque chose. La commission, elle agrège toutes ces demandes. Et puis, en fonction du panneau, panel général de ce que les gens demandent, des raisons pour lesquelles ils demandent, eh bien, ils émettent des recommandations. C'est-à-dire, en imaginant que tout le monde a demandé une trop grande augmentation, et que les moyens financiers de l'entreprise ne, ne peuvent pas couvrir la masse salariale, eh bien, il y aura peut-être une demande à tout le monde de baisser un petit peu leurs prétentions. Euh, S'il y a des injustices flagrantes, cette même commission pourra demander à certaines personnes de diminuer un peu, ou au contraire recommander à d'autres de pousser un petit peu euh, par rapport à ce qu'ils ont perçu de, ce que chacun, euh, de comment chacun sait se vendre. Là encore, on tombe dans cette notion où chacun peut tenir compte ou pas de l'avis de la commission, mais par contre, il est spécifié qu'en cas de, en cas de, de blocage, enfin, c'est-à-dire en cas de désaccord de la commission, si la commission elle a l'impression de ne vraiment pas avoir été entendue, écoutée par la personne qui a pris sa décision, eh bien, il semble qu'il existe un processus qui s'appelle trouver un accord, en tout cas c'est cette manière-là que c'est traduit. Donc, on s'imagine qu'on va rentrer dans une forme de processus de médiation où on va essayer de trouver vraiment une, une, une réponse entre, OK, malgré les recommandations qu'on t'a faites, tu n'as rien changé à ton point de vue, ça génère une tension chez nous, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut trouver comme solution Voilà, c'est des processus qui vont. Euh, qui sont, donc qui sont différents les uns des autres qui sont plus ou moins compliqués qui vont, qui vont euh, correspondre à des structures différentes hein. on ne va pas avoir probablement le même processus si on est 4, si on est 10, si on est 100 il euh, y a un autre exemple qui était donné que je n'ai pas écrit ici mais effectivement il y a une petite équipe de 4 qui est décrite qui va simplement se retrouver autour d'une table et puis définir ensemble comment ils vont, ils vont faire et ça c'est peut-être quelque chose euh, qui va... Qui, qui inspire notre propre démarche à l'instant Z. À l'instant Z, on n'a pas spécialement un, un modèle à partager parce qu'on est dans un fonctionnement qui est très exploratoire et on est dans des phases de changement, je ne veux pas dire permanente, mais je pense que cette année, on va voir changer pas mal de choses au fur et à mesure aussi où on gagne en, en stabilité. Euh, nous, on a à ce jour un fonds d'interdépendance. C'est-à-dire que comme on est tous formateurs, tous animateurs, tous coachs, eh on travaille tous dans des activités productives et en fait, en gros, on touche les montants de nos prestations. Mais on est, parce qu'on est un réseau d'indépendants, mais on est quand même un réseau d'indépendants interdépendants. Donc, il y a ce qu'on appelle un fonds d'interdépendance qui permet de répartir une partie des gains de façon équitable sur l'ensemble des autres membres. Un exemple concret c'est que ici on est en train de faire un webinaire Enfin, je suis en train de faire un webinaire je suis accompagné par mon collègue benjamin euh, qui vient de me soutenir techniquement un petit peu euh, par derrière et euh, si ça se trouve certains d'entre vous euh, viennent de la région de genève seront intéressés par les activités de l'instant z et s'inscriront à une formation qui sera donnée par nos collègues juliette ou yvan et, euh, ce fonds d'interdépendance, ben, il permet de reconnaître le travail qu'on est en train d'effectuer ce soir à titre gracieux euh, comme étant, comme contribuant euh, au fonctionnement général. C'était très, très important pour nous euh, de vraiment, même dans ce modèle relativement indépendant, de trouver un élément qui fasse qu'on ne soit pas un, un Uber. Hein, ce, ces réseaux d'indépendants, de chauffeurs, qui sont, ben, ouais, ils sont payés à la prestation, ils appartiennent à la même entreprise, mais en fait, il n'y a aucune solidarité, il y a, oh, ils ne se soucient pas les uns des autres. Et euh, dans notre exploration, bah, on cherche à garder cette liberté de l'indépendant sans pour autant euh, se déconnecter les uns des autres. Voilà, mais ça c'est exploratoire et probablement que plus on arrivera à s'asseoir financièrement, plus on risque de partir dans un modèle qui correspond euh, probablement à celui d'EcoDev. Donc, pour parler d'EcoDev, eh j'ai le plaisir, comme je le disais, euh, d'accueillir Mathieu. Mathieu, ben, qui, a, qui, a, qui a un atout, c'est de travailler là-bas, mais qui a un deuxième atout, c'est que c'est vraiment, un, un, pour moi, un explorateur Quelqu'un qui s'intéresse à de multiples sujets et qui aime bien les poser en profondeur. Euh, si, vous vous intéressez, si vous êtes curieux aussi, je vous invite à aller faire un tour sur son site martouf.ch. Vous trouverez quantité d'articles sur des sujets multiples et variés. Mathieu, bienvenue. Salut. Euh, c'est bon vous En t'entend, c'est parfait. Merveilleux. Et du coup, est-ce qu'en introduction, eh bien, tu veux euh, nous parler un petit peu plus d'EcoDev Oui, alors euh, nous sommes donc une petite entreprise de huit associés, basée à Neuchâtel. Et on est actif dans, dans le développement web. Donc on fait principalement, euh, c'est de l'informatique, je pianote sur mon ordinateur. Et puis, euh, bah, on a différents aspects autour de l'informatique. Euh, euh, ouais, c'est principalement ça. Euh, donc, on est une SARL où on est tous associés. Donc, on est huit, mais en fait, il y en a un qui ne travaille pas directement avec nous. Donc, il est juste associé et, et un peu en dehors. Et du coup, on est sept concrètement à être salariés de cette entreprise qui nous appartient et dont on est tous euh, ben, associé. Et on est associé avec le même nombre de parts. Comme ça, déjà, ben, sur, le, sur ce point-là, on, on est euh, sur un pied d'égalité. Et puis, euh, que dire après Donc, on a un fonctionnement au niveau des salaires qui fonctionne euh, un peu au besoin. Donc, euh, comme David, tu parlais avant qu'il y a la notion d'égalité. Donc, là, on a la notion d'égalité par rapport à. C'est un peu comme si on était dans une coopérative, sauf qu'on est dans une SARL. C'est un peu une personne, une voix, de ce style-là. Mais après, au niveau euh, rémunération, on n'est pas tous égaux. On a tous des besoins différents, parce qu'il y en a qui ont des familles, il y en a qui n'en ont pas ou pas encore. Et puis, il y a des gens qui vivent dans... qui sont assez nomades, en fait. J'ai des collègues qui se baladent. Il y a des collègues aussi qui ont décidé à un moment donné de s'expatrier. J'ai un de mes collègues qui habite à Prague, par exemple. Donc, on est basé à Neuchâtel. Mais on a des gens un peu partout et ça évolue aussi au fil du temps. Donc, ECODEV a été créé en 2005. Donc, maintenant, ça fait une quinzaine d'années. Et puis, euh, notre modèle est quand même assez stable, même si ça évolue. Enfin, notre métier évolue beaucoup, vu que dans le web, ça change un peu tout le temps. Et puis, euh, bah, du coup, le principe, c'est que vu qu'on a des besoins qui sont différents, on est... Euh, Appelé à, à définir quels sont nos besoins, quels sont nos besoins fondamentaux. Ça, c'est vraiment le mot, hein. fondamentalement, qu'est-ce que tu as besoin Et à partir de ça, ça nous crée en fait une sorte de revenu de base. Et ce revenu de base, c'est eh notre, notre salaire mensuel, en fait. Et puis, gentiment, bah, suivant les résultats, suivant mille facteurs qui arrivent en cours d'année, qui changent... Eh bien, on peut être amené à avoir en fait, des bénéfices qui sont plus ou moins importants ou pas de bénéfices ou des pertes, par genre de choses. ou euh, bah, Ça peut faire des variations des fois. Et ça, après, bah, c'est redistribué comme on est tous propriétaires de l'entreprise. Euh, bah, c'est là qu'il y a des, des répartitions qui peuvent encore revenir une fois qu'on a bouclé la comptabilité de l'année. Mmh. Donc vraiment c'est ça le principe de base, c'est déjà savoir évaluer soi-même parce qu'on a besoin fondamentalement et c'est ce qui nous est assuré. Donc c'est chacun qui le définit et on a une personne qui est notre gérant de la SARL qui, va, qui fait pas mal de l'administration et tout et puis eh ben, en général c'est vers lui qu'on dit « bon ben mes besoins ont augmenté, eh ben, je vais aller demander est-ce que je peux avoir… Une » augmentation du coup de ce style et puis ben, c'est là qu'effectivement ben, on choisit entre guillemets notre revenu de base c'est plutôt comme ça que je le définis mm -hmm. le, tu parles de tu parles de revenu de base euh... pardon juste david oui es excuse moi tu peux juste repartager euh, l'écran parce qu'en fait sur le sur le live du coup là on voit on voit un peu plus de bloc des images de, de chacun alors que si tu partages si tu gardes les, le slide sur lequel on voit Mathieu, comme ça on voit ce slide-là avec, euh, oui, avec la petite icône de Mathieu. Je pense que c'est plus sympa pour Facebook. Ça marche. Désolé. Pas de souci. Parfait, merci. Et moi j'arrive à revenir. Hops, là, non J'avais mes questions à Mathieu qui étaient ouvertes. Ah, OK. <rire> Euh, là, tu, tu parles de, de revenus de base, donc on s'imagine qu'il s'agit de, de se questionner sur qu que, voilà, de quoi est-ce que j'ai besoin. Souvent, dans nos sociétés, on se dit qu'il ben, vaut mieux avoir plus euh, au cas où. Euh, est-ce que le fait de savoir que tu peux influencer ton salaire par rapport à ce qui pourrait arriver dans le futur au moment où tu es confronté à la situation ça te, ça, te, ça te libère d'une certaine charge. Euh, est-ce que ça t'apporte de la sécurité euh, Ou bien, est-ce qu'au contraire, ça apporte ben, une, une grande attention que tu dois avoir sur ce que tu as demandé, ce que tu fais, combien de quels sont les besoins de tes collègues, etc. Ben, je dirais que c'est un peu des deux, en fait. C'est assez étonnant. Euh, ça dépend des périodes, peut-être, aussi. Parce qu'il y a des périodes où on a plus... Donc, on est tous souvent sur des projets un peu séparément. Donc, du coup, il y a des gens qui ont des plus petits projets, puis des gens qui ont des plus gros projets. Et donc, il y a des gens qui sont capables de rapporter plus d'argent et des gens qui sont capables de rapporter moins d'argent. Et avec ça, ça crée des espèces de différences. Où, du coup, on se pose la question des fois de est-ce que je contribue assez ou pas assez ou ouais, C'est... Ça apporte une certaine sécurité de se dire qu'il y a ça, mais ça, ça questionne aussi beaucoup sur justement euh, quel est le rapport en, entre chacun en fait. Je ne sais pas oui. si je réponds totalement à la question. Oui, oui, oui. Euh, ben, une question que, qui, qui se pose à moi, c'est que tu parles de besoins, de besoins euh, de, de besoin propres à chacun. Euh, qu Est-ce est que toi tu as une attention particulière justement sur tes collègues pour voir si les besoins de l'un qui est d'avoir une villa au bord du lac et un yacht privé euh, est équivalent à tes besoins à toi euh, qui sont minimalistes parce que tu vis en caravane Je caricature un peu mais... Oui, il ouais, y a bien ça euh... C'est une équipe déjà qui, où il y a de la confiance qui se, qui se crée vraiment. Donc, on, on se connaît tous les uns les autres depuis longtemps. Donc, c'est à peu près deux équipes de, qui ont fait leurs études ensemble. C'est à peu près ça. Donc, moi, c'est des gens avec qui je les connais depuis bien avant qu'on ait créé l'entreprise, parce qu'on avait déjà fait nos études ensemble. Puis après, on a rejoint un autre groupe. Hein. C'est une fusion de deux groupes qui ont créé une entreprise. Donc c'est des gens, je, je connais comment ils fonctionnent, je connais leur mode de vie et je, je sais exactement ben, ce qu'ils ont besoin en fait. Et normalement, il n'y a pas des besoins cachés, ce genre de choses. Après, on a quand même tous des modes de vie différents. Donc effectivement, il ben, y a des gens qui au fil du temps sont expatriés. Il y en a même un qui, qui fait le tour du monde. <rire> Donc euh, tous les trois mois, ils changent d'emplacement donc c'est des fois difficile à suivre où il va donc effectivement ben, enfin, quels sont les, les vrais besoins c'est des fois difficile à savoir euh... mais enfin, moi ça ne me pose pas de soucis et je sens qu'en fait ben, tant que ça tourne tant que l'entreprise fonctionne puis qu'il y a voilà, suffisamment pour ce que chacun qualifie comme étant ses besoins moi ça ne me dérange pas il n'y a pas de raison se... enfin, d'empêcher ça en fait c'est ne sais pas je tant que j'ai moi ce qu'il me faut et puis que je ne cours pas après euh, l'argent donc euh, finalement ça ne me dérange pas si d'autres ont des besoins un peu plus grands ou des envies aussi un peu plus grandes mais mm -hmm. après ben, c'est vrai qu'on a les réalités euh, de ce qu'on gagne et du coup ça, ça cadre quand même passablement on ne peut pas avoir un besoin énorme et puis ben, enfin, on voit que ça ne colle pas en fait. on a eu d'ailleurs... Quand on fait un peu, si on fait du recrutement, en fait, au tout début, euh, donc il y avait un de mes collègues qui était tout seul, qui était dans une autre entreprise où ils se sont séparés, et puis ensuite c'est lui qui avait commencé à recruter plus de personnes, donc on est deux à être arrivés à ce moment-là, et puis après, gentiment, on a dû euh, avoir des personnes supplémentaires, et c'est vrai que d'un début, quand il faut rentrer dans ce système, ben, ça peut euh, un peu être différent d'ailleurs. Donc, euh, il y a eu un moment donné, une fois où un de mes collègues est arrivé et puis il a dit « alors moi j'aurais besoin de temps par mois » et puis là, ben, ça faisait avec les autres, donc euh, je crois que là ça ne va pas être possible comme revenu de base. Enfin, je crois, si je me souviens bien, il demandait euh, 7 000 francs minimum par mois parce que en dessous, euh, voilà quoi, ça ne va pas aller. Il me dit « mais qu'est-ce que tu as besoin réellement ?» Je ne pense pas que c'est 7000 francs. Quoi. Alors on peut atteindre ce salaire, mais euh, on ne va pas pouvoir euh, garantir ça comme revenu de base en fait. Donc, c'est déjà bien faire la différence entre ces deux choses. Oui. Et là, par exemple, tu viens, de, tu viens de déménager pour retourner dans la région de Neuchâtel, hein, d'où tu viens, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, avant ça, tu habitais plutôt sur la Riviera. Et quand on en a parlé… Euh, une des choses que tu m'as dites, c'est que ben voilà, tu, tu vas être papa, donc on a de la chance que tu ne sois pas papa ce soir, ça peut, être, ça peut être cette nuit, ça peut être demain, donc félicitations. Ouais. <rire> euh, mais du coup, il y avait ce, entre autres peut-être cette idée de, de trouver un endroit où les appartements sont moins chers, Neuchâtel par rapport à, à Vevey. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait… Enfin, Est-ce que ça… Compter dans la balance cette idée de, de salaire, parce que tu aurais peut-être pu augmenter du coup ce salaire de base pour trouver un appartement plus grand à Vevey. Euh, qu qui, quelle était ta démarche par rapport à quest ce qui s'est passé pour toi et pour l'entreprise à ce moment-là bon, Alors effectivement, il euh, y, y a plein de facteurs. Moi, je suis né à Neuchâtel, notre entreprise à Neuchâtel, et les voies de l'amour m'ont amené à aller habiter pendant six ans euh, sur euh, la rivière à Vaudoise. Et puis, du coup, ben, c'est tout un autre monde. Donc, ben, c'est différent. Du coup, je vis que je vais être papa dans ces prochains jours. Et ben on avait besoin de plus de place. Puis, effectivement, ben, le fait de venir plutôt dans la région neuchâteloise, ben, ça avait plus de sens pour pouvoir avoir pour le même prix une surface deux fois plus grande. Et alors, j'ai aussi un de mes collègues qui, lui, à peu près en même temps, fait le déménagement inverse. Donc, en fait, euh, je ne sais pas si, si ça compense ou pas, mais moi, je suis venu sur Neuchâtel, puis lui, il était à la Chaux-de-Fonds, puis il est allé sur Lausanne. Donc mm -hmm. Du coup, c'est un peu différent dans les prix, <rire> effectivement. Et lui, il a demandé à augmenter son revenu de base parce qu'effectivement, bah, les prix étaient plus élevés. Mais après, euh, moi, ce n'est pas forcément ça qui a motivé, mais oui, quand même, parce qu'effectivement, c'est moins cher. Mais c'était aussi, bah, du coup, je me rapproche de, de notre bureau, j'ai plus besoin de faire du train, bien que je euh, fais beaucoup de télétravail. Mais bon, c'est vrai que c'est un facteur, parce qu'en en fait, c'est d'avoir aussi conscience que globalement, ce ben, c'est pas juste moi qui dis, euh, ben, j'augmente mon salaire parce que c'est juste moi, mais c'est aussi prendre conscience que c'est moi, les autres, et, et tout ce qui va... Euh, voilà. J'aime bien voir aussi la vie en général pour prendre des décisions. Et là, effectivement, ben, si j'augmente, ça impacte toute l'équipe aussi. Parce que finalement, c'est chacun qui doit ramener cet argent qui va être distribué. Donc, ben, c'est aussi un facteur à prendre en compte. Même si, ben, en l'occurrence, ce n'était pas forcément le seul facteur. C'est intéressant parce que moi, quand je t'entends parler de, de, de ta démarche et de la démarche de ton collègue, euh, j'ai de la peine à, me, à ne pas me dire, mais moi, dans cette situation, je serais un petit peu je m'en voudrais, je me dirais, mais quel con, j'ai pas osé demander, j'ai déménagé, euh, et puis lui, lui, j'aime gêne pas, il va sur Lausanne, et du coup, et en fait, j'ai un, une petite voix au fond de moi qui, qui, qui est encore un reste, en fait, je crois, de cet aspect un petit peu, alors pas compétitif, mais peut-être besoin d'égalité, euh, et en même temps, je vois la façon dont tu en parles, là, dont tu as l'air de le gérer, ou en fait, c'est juste pas important, Tu es centré sur ton besoin, tu es dans un cadre qui t'offre cette sécurité et j'ai vraiment l'impression que tu t'as pas besoin de te poser ces questions-là. Et je trouve ça très cool. Je suis assez juste dans ma perception du truc ou bien… Mais plus j'en parle, plus ça me questionne quand même, parce que c'est vrai que c'est <rire> pas tout à fait… C'était pas… J'ai jamais trop préoccupé en fait, tant que j'ai ce qu'il me faut pour… C'était un peu comme les notes à l'école. Moi, je me souviens qu'il y avait toujours des, des copains qui étaient là à calculer combien il me faudrait pour que je passe l'année et tout ça. Et moi, c'était toujours, mais je m'en fiche. Je n'ai pas besoin de cette notation. Je sais que j'apprends des trucs. Et puis, euh, tant que je passe, tout va bien. Quoi. Et là, c'est la même chose, en fait. Donc, euh, tant que ça tourne, tout va bien. Et puis, tant que je n'ai bah, pas vraiment l'impression d'avoir des besoins fondamentalement euh, très élevés. Et puis, des envies incroyables aussi. Mais là, ça commence à me questionner, tout ça, effectivement. <rire> mais, euh, oui, il faut vraiment avoir sa euh, sécurité qui est assurée. Parce que si on arrive un peu en dessous, là, ça me questionne. J'ai eu un moment donné où j'ai vécu aussi, justement, mon revenu de base était un peu en dessous. Parce que ben, euh, j'avais le train en plus, j'avais genre de choses, j'ai eu des besoins supplémentaires, mais je n'avais pas à ajuster. Donc là, j'ai commencé à avoir euh, pas assez. Et ça a commencé un peu à me travailler. Donc, j'ai dû... Demander à avoir plus. Et puis, effectivement, ben, euh, moi, ça me travaille toujours un peu quand je dois demander des choses. Je pas quelqu'un qui arrive à. Des fois, je fais je... tout un cirque, un cinéma pour essayer de faire moi-même les choses pour éviter de demander. <rire> Donc, c'est vrai que c'est un système dans lequel euh, ben, il y a un peu d'inertie. Je, serais... je serais plus à me contenter des choses que de demander facilement une augmentation tout le temps. Mm -hmm. ouais. Et. Euh... Et du coup, par rapport à ce que tu viens de dire ici, quand tu entends les mécanismes dont j'ai parlé tout à l'heure, par exemple, ces, ces commissions, alors sans, sans que ça corresponde nécessairement à la taille de votre structure, hein, cette personne, mais d'avoir une, une commission à qui, déjà systématiquement, tu dois faire une proposition chaque année et puis qui peut se permettre de te dire, c'est trop, voire c'est pas assez, tu peux demander un petit peu plus. Euh, Est-ce que ça serait quelque chose qui, viendrait, euh, qui, viendrait, qui pourrait venir te rassurer un petit peu euh, Partant du principe qu'effectivement, tu, tu détectes ce trait de caractère qui est cette difficulté à aller demander près des autres. C'est vrai que l'idée que ça vienne des autres, qui est l'algorithme qui détermine tout ça, bah ça, ça fait que bah, je n'aurais pas besoin de demander en fait. Puis, euh, mais bon, ça a double tranchant. Après, est-ce que je recevrai plus ou moins ou... <rire> mm -hmm. euh, est-ce que ce serait en accord Est-ce que ça crée plus de choses euh, Ça me questionne quand même beaucoup, cette histoire, mais c'est vrai que... Je assez peu questionné, en fait. C'est ça. Plus on en discute, plus ça, ça vient. Euh, je pense que l'idée de clarifier, le, de mettre la clarté dans le processus, c'est intéressant. Mais après, ça risque de générer plein de discussions dessus qu'on n'avait pas forcément imaginées avant. <rire> Donc, je suis un peu partageur de ces deux choses. Que finalement, est -ce, quel est l'essentiel dans toute cette histoire Un peu comme, qu'est-ce qu'elle fondamentalement, ce qu a besoin Qu'est-ce qu'elle est qu l'essentiel est Est-ce qu'on a vraiment besoin de discuter de tout ça pour que notre entreprise tourne Est-ce que c'est ça qui est le cœur de la chose Ou est-ce que finalement, ben, tant qu'on a de l'argent qui rentre et puis qu'on arrive à vivre avec, est-ce que c'est ça l'essentiel en fait Moi, je vois c'est ça plutôt comme ça en fait. Ouais. Ouais, on, sent, on sent vraiment euh, justement cette, cette, cet état d'esprit. Si j'arrive si à répondre à mes besoins, euh, je suis bien, j'ai moins besoin de me poser de questions et j'ai pas besoin de rentrer dans tout ce jeu de, de la comparaison et de la, voire de la compétition. Et, euh, et c'est quelque chose qui est ressorti de notre discussion en hein, préparant ce webinaire. Euh, moi, je m'en suis presque voulu quand on a, quand on a raccroché parce que j'ai eu l'impression de venir... Euh, te poser des questions que tu n'avais finalement pas nécessairement envie, <rire> ou en tout cas que tu n'avais pas besoin de te poser. Euh, et et c'était vraiment, vraiment, euh, euh, bon, voilà. ouais, vraiment pas possible de... Oui, c'était vraiment pas possible de... Je sais plus ce que je voulais dire. Pardon, j'ai été distrait par une question euh, qui est en train d'apparaître. <rire> euh, voilà, donc c'était pas le but de te mettre dans ce doute-là. Et j'espère que si maintenant on ouvre un espace de de, de questions que vous pouvez amener, j'ai vu que euh, ouais. euh, Prodan qui avait une question, je vais vous inviter à le faire. Et donc, Mathieu, si tu n'as pas envie de chercher les réponses, <rire> je dirais comment gouvernance partagée, tu peux dire, c'est pas spécifié. Donc… Euh, tu as le droit de répondre simplement, J'y ai jamais réfléchi et en fait, je n'ai pas envie. <rire> sans, toi, sans toi libre, <rire> tu ne va pas creuser pour inventer ou pour imaginer des réponses dans des domaines que tu n'as pas nécessairement envie d'explorer ici ce soir. Donc, je vous invite à poser vos questions à Mathieu ou à moi sur, par rapport à ce qu'on a vu qu jusqu'à présent. Du coup, on te donne la parole à Laurent qui avait la question Alors, si vous avez coupé oui. votre micro, il faut le rallumer. Ça... Ah bon Non, je voilà. crois que c'est bon, là, non Oui. oui. Ouais, excellent. Merci, Mathieu, pour le, le témoignage. C'est cool. En fait, je n'ai pas bien compris, mais je crois que tu as répondu un petit peu à la fin. Je n'ai pas compris si une fois qu'une décision a été prise, euh, tu as décidé de déménager à Vevey, vous avez décidé de changer ton revenu de base. Visiblement, il y, y a un critère qui a fait genre euh, délocalisation égale changement de, de revenus. Est-ce que ça, du coup, c'est documenté et la prochaine personne qui déménage à Vevey peut utiliser ça comme base ou euh, c'est vraiment au feeling et il n'y a rien qui est documenté et euh, potentiellement un déménagement à Vevey peut entraîner quelque chose, potentiellement pas du tout. Alors, euh, c'est vrai qu'on a pas un processus qui est très explicite, documenté et tout ça dans le détail. Il n'y a pas de règles vraiment précises. C'est plutôt au feeling, ça se passe comme ça. C'est qu'à un moment donné, ben, quelqu'un qui, qui a une situation qui change, et ben, tout d'un coup, ben, il peut demander à réajuster son revenu de base comme ça. C'est ben, de savoir si on a des enfants qui arrivent en plus. Moi, je me souviens qu'il y a quelques années, ben, mes collègues a demandé un peu plus parce qu'il euh, a trois enfants. Et puis, moi, je n'avais pas d'enfants et j'avais un, un loyer qui me coûtait vraiment pas cher. Et puis, ben, c'était aussi, on, on avait ajusté un peu ce genre de situation aussi, entre les uns et les autres. Euh, donc, c'est vrai que ben, c'est chacun qui sait et chacun qui demande. Et effectivement, c'est vrai que ça nécessite pour la de demander, on ne peut pas savoir ses besoins sans les demander. Bien qu'on est en lien entre tous, qu'on se connaît, qu'on va chez les uns les autres, donc du coup on voit quels sont les besoins des gens. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de règles explicites. Ok, merci. Merci Laurent. Il y, a, il y a Blandine qui avait une question aussi, je crois, un petit peu sur l'historique. Euh, oui, je peux la redire du coup, euh, je l'avais mis dans le... Ouais. Euh, donc c'était pour savoir, euh, déjà merci pour le, pour le partage et ma question c'était euh, comment est-ce que vous êtes arrivé à ce processus-là de décision, des de salaires et euh, est-ce qu'il est le même depuis le début de votre structure Et sinon, bah, que, quels sont les modèles que vous avez explorés pour les, et pourquoi les avoir quittés Alors euh, effectivement c'est assez étonnant mais c'est un peu le, depuis le début en fait qu'on fait comme ça. Et puis euh, ben c'est là que c'est surtout en fait la volonté d'un de, de mes collègues qui est un peu le fondateur de, de l'entreprise et qui à un moment donné avait cette vision du monde de dire que ben, on a tous des besoins différents et du coup on a juste euh, déjà le revenu de base aux besoins. Et puis ensuite on peut compléter. et l'historique il vient aussi quand même de la création d'une entreprise dans laquelle ben, les liquidités ne sont toujours pas forcément faciles à avoir, on a pas mal de clients qui, des fois, notamment sur les gros projets, ben, ça représente des sommes qui sont assez grosses, qui permettent de vivre, mais qui ne permettent pas forcément de donner un salaire régulier chaque mois quand les gens payent une fois par année. Donc, ça pose la base de devoir se dire, ben, j'ai besoin quand même d'argent maintenant tout de suite pour vivre. Donc, on va assurer ben, qu'est-ce que j'ai besoin. Et puis ensuite, on ben, va... Euh, quand on aura tous les paiements, tous les, les transitoires et autres qui arrivent, c'est là qu'on répartit un peu autrement. Donc, c'est probablement basé aussi avec ces réflexions et ces contraintes, et que ce système est apparu comme ça assez naturellement. en fait. Donc, c'est le couplage avec une vision du monde et avec des contraintes qui fait que ça a émergé. Et en fait, on n'a pas vraiment utilisé d'autres manières, non. Je, je, je réfléchis, ça, ça commence à remonter loin, hein, il y a une quinzaine d'années. On a été assez directement avec ce principe-là. Oui. Euh, je, je trouve que c'est un, un point intéressant que tu, tu soulignes, parce que c'est vrai qu'on euh, peut, on peut tomber sur pas mal d'organisations qui sont en train d'explorer des façons de faire, mais là, vous avez quand même 15 ans d'existence. Euh, alors, bien sûr, vous partez d'un groupe de gens qui se connaissent euh, et qui partent avec une vision probablement partagée de, de pas mal de choses. Mais quand même, c'est toujours intéressant de voir des, des modèles comme ça qui sont sur la durée. Ça vient, à mon avis, un petit peu nous, nous rassurer hein, aussi. Oui, effectivement, ça fait longtemps. Après, c'est vrai que ça, je pense que ça tient quand même à une personne bien précise qui est notre notre gérant qui est remet en qui s'assure un peu comme dans Reventing Organization, il précise bien que le rôle du fondateur est tout à fait étonnant parce qu'il est autant inutile dans le processus de gestion que autant super important pour garantir que le cadre reste et que c'est que ça bouge pas comme ça. Donc, je pense qu'il a quand même quelque chose qui fait que ça tient aux personnes qui sont là et. Et c'est assez fondamental, justement, la confiance aussi entre les différentes personnes qui se connaissent depuis longtemps. Mmh. Oui, merci. Il y, a, il y a Amandine qui avait une question sur l'embauche. Amandine, je peux te laisser poser ta question Oui, bonjour. Euh, on voit là qu'on est dans le cas de, de deux groupes qui sont, qui sont remis ensemble, qui se connaissent bien, qui partagent des valeurs communes. Bon, chacun, on sait bien que dans la vie, chacun évolue. Euh, est-ce que vous avez le cas de nouvelles de nouveaux collaborateurs en fait qui se joignent à vous euh, Comment ça se passe au niveau de, des rencontres, euh, d'une certaine sélection J'imagine que vous n'intégrez pas à votre équipe euh, toute personne. Euh, on va vous allez évaluer une maturité, mais est-ce que maturité c'est aussi seuil de valeur commun en fait tout en gardant une certaine diversité puisque comme tu le disais, euh, ben, vous avez tous des projets quand même différents. Comment ça se passe à ce niveau-là Alors, c'est vrai que c'est vraiment ces deux groupes qui se connaissent bien, qui se sont mis ensemble et qui sont en même temps un peu différents. Donc, il y a une base, c'est des gens qui ont fait la géologie, hydrogéologie. Et puis, une autre base, c'est plutôt informatique, ingénieur. Donc Moi, j'étais à l'école d'ingénieur, je suis ingénieur en télécom. Et puis... Bah, on a deux mondes qui sont quand même un peu différents, mais qui ont fini par se rassembler sur le domaine du web. Et puis, euh, en, en termes de nouvelles personnes qui sont apparues, c'est notamment bah, quand j'ai fait une proposition d'un travail de diplôme à l'école d'ingénieurs. Il bah, y a une personne, qui a, un étudiant qui a choisi ce travail de diplôme. Et donc, euh, on avait déjà travaillé pendant un bon moment ensemble. Et puis, ben, au bout de quelques années, on eu besoin d'engager quelqu'un. Et il se trouve qu'il ben, était dans notre carnet d'adresse, à disposition, quelque part. Et puis, que, ben, il voulait bien revenir là. Et puis, sinon, on a aussi engagé ben, des personnes qui travaillaient, enfin, qui, qui étaient aussi des anciens amis d'études. Donc, en fait, on est assez dans un cercle de personnes qu'on connaît. On n'a jamais vraiment recruté loin à l'extérieur. De personnes totalement inconnues dans lesquelles on doit évaluer vraiment quelles sont les valeurs, quelles sont les... comme ça, parce qu'on a... on avait déjà un peu. On se connaissait déjà, en fait. Et puis, c'est juste ben, des fois qu'il y a une partie de l'équipe qui ne connaissait pas l'autre partie. Donc, en fait, ben, il faut quand même qu'entre nous, on se fasse confiance. Et puis, petit à petit, ben, ça a grandi. Après, on a aussi euh, des taux d'occupation qui sont un peu divers et variés. Donc, euh... On fonctionne entre 20% et 100%, je crois, quelque chose comme ça. Donc, c'est vrai que ça, ça fait des géométries variables. On est vraiment tellement beaucoup dans la géométrie variable, en fait, <rire> mm -hmm. sur plusieurs aspects. Et c'est bah, justement, je pense, le ciment de la confiance entre les personnes qui, qui est nécessaire pour que toutes ces géométries variables fonctionnent. En gros, quand on qu'on habite dans des lieux différents, qu'on vient de milieux qui sont un peu différents quand même, dans les études aussi. Et puis, on travaille sur des projets qui sont assez différents, mais quand même toujours dans un... Nos clients aussi, en fait, viennent de, des mêmes domaines. Donc, ça s'appelle Ecodev parce que c'était le Echo donc c'est le Eikos en grec, c'est la maison, c'est l'environnement. Le, et puis le développement, donc c'est aussi un jeu de mots avec le développement, euh, pour mettre le développement durable le développement informatique et puis le développement de tout ce qui est de l'environnement donc on a pas mal de prise en compte de, de tout ce qui est dans l'environnement, l'écologie mais aussi que ça passe par un développement économique de, des gens qui en fait euh, travaillent dans l'écologie donc c'est vrai que ça tourne passablement là autour Merci. Merci euh, je, je profite du fait qu'il est 18h04 pour bah, vous remercier tous déjà d'avoir assisté à ce petit webinaire. Euh, on va essayer de tenir un rythme de toutes les deux, toutes les trois semaines. Donc, n'hésitez pas à rester connecté sur notre, euh, notre euh, meetup. Donc, on a un meet -up, deux meetups, un sur Genève et un sur euh, la région de Bienne. Euh, donc vous êtes a priori passé par ce chemin là et donc euh, restez-y attentif euh, si vous devez partir n'hésitez pas euh, bien sûr et puis si vous voulez rester encore quelques minutes avec nous euh, Mathieu tu restes encore euh, 10-15 oui. minutes avec nous voilà oui, n'hésitez pas, pas à rester pour poser des questions euh, moi, je vais simplement arrêter le live à ce stade-là pour ne euh, voilà, pas que ce soit une trop longue vidéo, que de toute façon, personne ne regardera jusqu'à la fin. <rire> Est-ce que je peux poser une question, du coup euh, Oui, oui, oui. Et puis, j'oublierai pas non plus, euh, il euh, y a Michel qui avait une, une, une question. Je lui passe la parole juste après. Euh, Vas-y, tu peux y aller. À Michel Ouais. Ok, alors Michel, suivi de Yael. Euh, Michel... Est-ce qu'on est qu t'entend Excusez-moi, ben excusez-moi. Ah, excusez-moi, excuse ah. ah, excuse désolé, non, le ah, raccourci bon. par d'espace pour activer le clavier ne marchait pas. <coughs> ah, du coup... Euh... Je vous ai merci pour ce partage et cette expérience vraiment motivante et enrichissante, en tout cas de voir de l'expérimentation concrète qui est fonctionnelle. Et ma question, elle était sur est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont dans cette...